Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, J'espère que ma petite vignette vous a bien induit en erreur, car malheureusement, non, je ne possède pas encore ces 5 jeux, mais je vais vous en parler et c'est tout de suite après le générique. C'est parti Allez, rester, c'était pas de la vignette putaclic, voyons, c'était juste pour vous appâter un petit peu, parce que j'ai vraiment envie de vous parler de ces cinq nouveaux jeux qui vont sortir sur la Dreamcast, là, au mois de mai. Donc déjà, le contexte, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Tout simplement, il y a de cela quelques jours, Josh Prod a mis sur sa front page de son site, enfin du site Russian Game plutôt, cinq covers qui se dévoilent un petit peu plus chaque jour. Donc, on sait que la date de sortie est prévue au 10 mai. Alors, quand je dis date de sortie, je mets des guillemets tout simplement parce que est-ce que c'est une vraie date de sortie ou est-ce que ce sera une date de précommande Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on sait que 5 nouveaux jeux arrivent à partir du 10 mai sur Dreamcast et c'est ça qui nous intéresse. Donc, on n'a pas encore officiellement les titres de ces jeux, mais je veux avec vous spéculer pour vous donner justement mon avis sur les jeux qui vont être annoncés lors de cette release dans quelques jours. Donc déjà, on va commencer par le premier jeu qui, je pense, on voit, vous devez le voir là sur, à l'écran, sur la bannière, sur la bannière, pardon, je vais y arriver, il s'agit tout simplement, je pense, du jeu Fade to Black. Donc Fade to Black est un jeu sorti sur PlayStation 1 et il me semble également sur d'autres supports type PC ou Mac. Il y a de cela pas mal d'années maintenant. Euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est fait tout black Tout simplement, bon déjà, par rapport à la cover, on peut discerner un monstre aux yeux rouges. Et c'était une des spécificités justement de ce jeu. Je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie. En plus, on sait très bien que Josh Prod est le. un des membres en tout cas de Delphine Software, parce que le jeu était un jeu de Delphine à l'époque, Paul Cuiset. Le lien est assez fort et ils avaient notamment sorti l'année dernière le remaster de flashback sur Dreamcast qui, je vous l'avoue, je ne l'ai pas acheté étant donné que j'ai déjà la version Mega Drive. Mais pour le coup, Fate tout black, je ne l'ai pas dans ma collection, je ne l'ai jamais eu, ni sur PlayStation 1, ni sur d'autres supports et ce serait, je pense pour moi en tout cas, l'occasion un de récupérer ce jeu dans ma collection, parce que je suis quand même un peu, on va dire, collectionneur, mais également de pouvoir tester celui-ci euh, bah sur ma ma console fétiche tout simplement. Donc voilà, le petit Fate to Black, je pense qu'on est plutôt pas mal, pas mal situé, et euh, je pense que j'ai peu de chance de me tromper sur celui-là. Alors, le deuxième jeu, pour le coup, je vous avoue que c'est celui où j'ai le plus de doutes et j'ai un peu de mal à savoir de quel jeu il s'agit. Enfin, j'ai regardé un petit peu aussi sur internet, hein, c'est pas juste mes extrapolations à moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait. J'ai vu que pas mal de gens partaient sur un jeu qui s'appelle Fighting Teddy. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout ce jeu, qui est un jeu sorti en 2013, développé par le studio Storybird, qui est sorti donc sur Steam, euh, sur support Mac, donc console, enfin ordinateur Mac, ainsi que iPhone et iPad. C'est un jeu d'aventure en point and click où vous incarnez... Une petite fille qui doit euh, retrouver son ours en plus. J'ai vraiment du mal ce matin, pardon. Et euh, avec un côté musical assez prononcé. Vraiment avec une ambiance très... Euh très onirique, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'était les spéculations sur ce jeu. Euh, moi, personnellement, je suis pas sûr à 100% que ce soit euh, ce jeu-là, euh, tout simplement parce que là, enfin hier soir à 17h, ils ont dévoilé une nouvelle partie de la cover et euh, le titre ne me semble pas correspondre. En tout cas, la police de caractère ne me semble pas correspondre avec le titre original. Donc euh, voilà, j'ai quand même un, un doute assez fort, même si c'est vrai que niveau couleurs, euh, on va dire, euh, très pastel, etc. Ça m'a l'air en effet d'être dans le, dans le scope. Donc voilà, donc le deuxième jeu, je vous avoue, j'en ai pas forcément d'idée. Euh, moi j'attendais beaucoup Okinawa Rush, qui est un jeu d'action 2D à la Shinobi. Euh, vous incarnez justement ben, un samouraï, un ninja, etc. Euh, a priori, pas... on n'aura pas ce jeu dans les cinq prévus, donc peut-être pour un prochain euh, batch, mais en tout cas, euh, voilà. Je vous avoue, je ne sais pas. Si vous avez une idée de quel est ce jeu, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Euh, ouais, bon. Par contre, si vous le mettez dans 5 jours, vous saurez forcément quel est le jeu, donc vous allez tricher un petit peu. Mais ça peut être marrant de voir si vous tapez le commentaire aujourd'hui, on est samedi, euh, ben, tout simplement, si vous vous avez trouvé le bon jeu. Voilà, Moi, je tape sur Finding Teddy, mais sans grande conviction, honnêtement. Alors, le troisième jeu, par contre, lui, j'en suis sûr. Je suis sûr de, du jeu. Et je vous avoue, enfin vous pouvez le voir à mon visage, je suis extrêmement ravi que ce jeu arrive enfin sur Dreamcast. Je l'attendais depuis plusieurs mois, notamment depuis que Josh Prod a publié une vidéo de ce jeu. Donc, je vais vous en parler immédiatement. Il s'agit du jeu Battle et vous devez voir justement maintenant la vidéo du jeu. Alors qu'est-ce que c'est que Battle Crust Eh bien il s'agit d'un shoot shoot'em up, comme je le disais, à scrolling vertical, développé par un studio japonais qui s'appelle Picorin Soft. Ce jeu sera composé d'environ 6 niveaux, avec un niveau de difficulté quand même assez relevé, euh, très typé années 90. En plus, à la musique, on retrouve Yokutaro Tsukumo qui est un ancien membre du studio de Technosoft à qui on doit notamment les Thunder Force. Et justement ce monsieur a participé aux musiques de Thunder Force 5 sorties sur PlayStation et également sur Sega Saturn. Donc euh, voilà, vraiment du beau monde. Le studio, on a déjà eu, alors je ne sais plus le nom d'un autre jeu, ils ont fait un jeu, je crois que c'est pas Incognito, mais c'est quelque chose comme ça. Et ils en ont fait un deuxième qui s'appelle Incognito Gaiden, je crois de mémoire. Enfin bon, je me trompe là-dessus, je pense. Mais euh, qui était un très très bon shoot'em up également. Donc je suis ravi. Et puis comme vous avez pu le voir lors de la vidéo que je viens de vous montrer, et eh bien le jeu a l'air d'être très très prometteur. Et moi je suis extrêmement hypé. Par ce jeu, j'ai hâte de pouvoir mettre mes petites, euh, mes petites mains dessus pour pouvoir y jouer et voir exactement ben, s'il est bien fait, si la hitbox est bien gérée, etc. Si le jeu est difficile, enfin voilà. Tout ce qu'on peut espérer d'un bon shoot up, tout simplement. Alors, pour le quatrième jeu, on reste dans la continuité des partenariats qu'a mis en place Josh Prod. Tout simplement, on a droit à un partenariat avec la société Visco. En effet, Visco possède un jeu qui était initialement prévu pour sortir en 1994 sur la console Neo Geo. C'était AES ou MVS, je ne sais plus. Mais malheureusement, ce jeu n'est jamais sorti. Ce jeu qui est-il Il, Il s'agit de Bang 2 Buster ou Bang Bang Buster, en fonction de comment vous prononcez ce nom. Qui est donc un jeu de plateforme où vous incarnez deux personnages qui arrivent sur une planète remplie d'ennemis. Vous devez donc passer les tableaux en un, paralysant les ennemis mais également ensuite en les faisant gonfler un peu à la manière d'un puzzle bubble. Une fois qu'ils sont gonflés, vous pouvez les éjecter de l'écran et en même temps taper les autres ennemis avec les ennemis que vous éjectez, ce qui vous permet d'accumuler des points supplémentaires avec un système de scoring assez intéressant ce jeu, moi personnellement il me hype énormément, il a l'air extrêmement drôle, extrêmement coloré, extrêmement fun surtout et je pense qu'à deux joueurs on va vraiment se taper des bonnes barres de rire sur ce jeu et j'ai hâte de pouvoir le tester, d'ailleurs pourquoi pas Hypothèse, euh, espérer peut-être un mode même 4 joueurs sur euh, sur la Dreamcast, vu que la console nous offre cette possibilité, sait-on jamais J'y crois pas, mais sait-on jamais Donc euh, donc voilà, vraiment un jeu qui moi me hype énormément également et je pense que dans euh, ces 5 jeux doit être en position numéro 2 derrière Battlecrust. Et enfin, cinquième et dernier jeu de cette liste de spéculation Je pense qu'il s'agit J'en suis même presque sûr, mais on n'est jamais à l'abri de se tromper, hein. même, même, même moi, <rire> si je puis dire. Il s'agit tout simplement du jeu Another World. Donc, Another World, c'est un jeu développé par monsieur Eric Chahi, pareil, chez Delphine Software à l'époque. J'ai d'ailleurs le jeu, hop, ici, vous devez le voir, sorti sur Mega Drive. Et au vu des images. À part la main, le reste a l'air d'être très très proche de l'univers de Another World au niveau de la cover. Donc je pense vraiment qu'on va partir là-dessus. Euh, je suis curieux de voir quest ce qu'ils vont nous proposer, parce qu'il y a plusieurs versions. Ce jeu est sorti il y a très longtemps hein, sur Mega Drive, comme vous pouvez le voir, mais il a été remasterisé pour des anniversaires. Il y a eu un remaster pour les 20 ans par la société française DotNote qui était très très bon très très intéressant euh, le jeu a également eu en 2014 une nouvelle version qui est sortie avec pas mal de bonus etc euh, qui est sortie avec notamment des niveaux de difficulté euh, qui est sorti donc euh, sur PlayStation 4 Xbox One enfin bon toute la ribambelle quoi hein, rien de rien de très surprenant euh, Wii U etc donc curieux de voir ce que va donner ce jeu euh, je pense en tout cas c'est un jeu qui peut être intéressant par rapport aux autres sorties que nous ont proposé Josh Prod, c'est, je pense, pour moi en tout cas, euh, les cinq meilleurs jeux, enfin les cinq. il y en a quatre que je connais. Euh, je pense que, clairement, Fate to Black, Battlecrust et euh, Bank to Buster vont être des jeux que je vais me prendre, ça en fait déjà trois. Another World, en fonction de ce que ça donne, mais il y a quand même de fortes chances que je me le prenne, ça en fait 4. Et le cinquième, ça va dépendre du titre, mais euh, honnêtement, euh, généralement, ils font une offre où, oui. si vous prenez les cinq, vous avez un bon prix. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris les cinq jeux, mais je pense que cette fois-ci, je vais me laisser tenter et je vais prendre l'ensemble du catalogue qu'ils nous proposent. Donc euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, déjà, d'une part, vous aura appris peut-être l'existence de ces cinq nouveaux jeux Dreamcast qui vont être publiés dans quelques jours. N'hésitez pas à partager en masse cette vidéo, plus de monde seront au courant de l'existence de cette nouvelle sortie Dreamcast, plus de monde vont les acheter. Et ce qui veut aussi dire, derrière, fil en aiguille, fait boule de neige, qu'on a de plus en plus de chances d'avoir une continuité de nouveaux titres sur Dreamcast. Alors certains, je le sais, vont me dire, oui, mais ces jeux, ce ne pas des nouveaux jeux, ce sont des portages, euh, d'anciennes plateformes, etc. Certes, je suis assez d'accord, on va faire un débat philosophique là-dessus, malgré tout, personnellement, euh, si ça me permet de, faire, de découvrir des jeux, que je ne connaissais pas, par exemple Battle Crust, j'ai découvert ce jeu là par, la, par rapport à la nouvelle sortie Dreamcast, et la vidéo qui a été publiée en janvier, euh, voilà, oui, moi pourquoi pas, je suis, je suis preneur, je suis preneur, en plus c'est sur une console qui, que j'affectionne, alors certes vous allez me dire, oui, mais au niveau des prix, ce jeu tu peux le trouver à 10 10€ en Steam, et tu peux le trouver à 30€, il va être entre 30 et 35 j'imagine, sur Dreamcast, certes, mais on aura droit à une version physique, il y a quand même aussi tout l'effort derrière qui est fait, etc. Donc euh, voilà, moi personnellement ça ne me gêne pas, même si ça reste une somme importante, et euh, on n'est pas obligé de prendre tous les jeux, hein, comme la dernière fois j'ai pris que deux jeux, par exemple j'avais pris Gangryu et Zia, euh, voilà, tout simplement on n'est pas obligé de tout prendre, vous pouvez en plus les prendre petit à petit parce que ces jeux on les retrouve en plus en masse aujourd'hui dans les commerces. Vous allez à la République, vous pouvez racheter les jeux, flashbacks, etc. Ils sont disponibles. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation de se jeter dessus au Day One. Mais euh, moi j'encourage vraiment ces initiatives parce que je trouve que quel que soit l'éditeur qui sort des nouveaux jeux sur Dreamcast, ça permet de faire vivre la communauté et de continuer à avoir de beaux jeux, de belles pépites sur cette console et moi, je ne cracherai jamais là-dessus, très clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez aimé, comme je vous le disais, à partager, à liker. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao